Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de Naturemania.com, praticien et conseiller en santé durable. Vous êtes angoissé, oppressé, stressé, vous avez du mal à vous endormir ou vous, vous réveillez avec une boule à l'estomac. Nous sommes tous sous le choc des événements violents récents qui ont endeuillé la France et le monde entier. Et notre réaction de compassion est normale.